Bienvenue pour cet épisode 3 sur la Freebox Delta. Aujourd'hui, on va parler du gigabit et non du gigabyte en essayant de ne pas être chiant comme un service informatique déjà qui vous file plein de mots de passe et vous oblige à mettre des caractères spéciaux. Bref si vous avez déjà reçu ou pas votre Freebox Delta à 40 euros mensuels sans la dévialer comme moi donc dans l'offre Delta S ou à 60 euros avec la super box télé de Vialet, vous avez pu constater la petite surprise de la connectique à l'arrière pour ceux qui comptaient profiter vraiment du 10 gigabit. Alors je vais aborder les trois différentes options pour pouvoir utiliser vraiment le 10 gigabit chez vous avec la connectique que j'ai repris dans un article de blog vous avez le lien en description si vous voulez pas vous tromper d'adaptateur ou de câble et ceux qui vont venir en commentaire me dire que le 10 gigabit ça sert à rien comme la 5g ça sert à rien comme la 8k ça sert à rien ou tout encore autre techno hors de prix et eh bien n'oubliez pas que c'est parce qu'il y a des technologies qui servent pas au plus grand nombre actuellement euh, qu'il ne faut pas des gens des offres commerciales et techniques pour les et tester le jour où tu découvriras que tu ne voudras plus t'en passer on a dit pareil quand la fibre est arrivée à 100 mégas puis à 500 mégas puis à 1 giga aujourd'hui le 10 000 bref revenons à nos moutons Mais... Il faut déjà séparer le potentiel intérêt du 10giga en deux parties: le 10giga du débit internet entre ta box utilisée et partagée par toutes tes machines, ordinateur, smartphone, le NAS et les autres objets connectés, et le 10giga de ton réseau local pour échanger des données entre tes machines et généralement avec un NAS avec plein de disques durs pour essayer de remplir le petit tuyau du copier coller. Pour le NAS en 10 Go de la Freebox Delta, je ferai une autre vidéo dédiée avec des disques classiques en 2 pouces et demi, je vous rappelle, et en disque dur SSD et on expliquera les différents réglages RAID que tu peux déjà trouver dans l'article de blog. Alors concrètement, si je veux profiter du 10 Go sur une machine, ma grosse machine principale depuis ma Freebox Delta et faire chanter le speed test, qu'est-ce qu'il va me falloir pour me connecter à ce trou bizarre qui s'appelle un SFP+. Tout de suite, les questions qui fâchent. Eh bien non, c'est pas si simple parce qu'il y a différentes solutions plus ou moins chères. La première solution que j'ai intitulée Rends-moi du RJ45 Free. Alors le RJ45, vous le connaissez tous, c'est le câble réseau que l'on branche quand on fait euh, un copier-coller des 7 saisons de Game of Thrones. Et quand Wi-Fi, euh, eh bien, vous avez écrit qu'il euh, que la fin du copier-coller sera à peu près dans 3 ans et demi. Et donc vous remettez le câble Ethernet. Donc là, attention, il faut avoir un adaptateur côté Freebox qui risque de chauffer au passage. Attention à ça. Une carte réseau euh, côté ordinateur. Vous en avez pour une centaine d'euros chez Asus directement équipé en RJ45. Un câble ethernet attention là encore en catégorie 7 il faut bien qu'il soit catégorie 7 c'est écrit hein, dans, le, dans le type de câble que vous achetez et vous êtes limité à ce moment là à 30 mètres si vous comptez aller à l'autre bout de la maison ce ne sera pas possible en tout cas ça fera largement baisser le débit notez qu'il existe quand même des cartes mères équipées de séries en 10 gigabits mais qu'elles valent euh, sacrément cher donc à mon avis vous les savez pas je peux citer deux modèles comme la gigabit z 390 Aorus Extreme ou l'asus x99 version 10 gigabits euh, je t'invite à aller voir tout ça sur Amazon et puis sniper une bonne promo à l'aide de ma vidéo comment payer moins cher sur Amazon. Solution 2, le tout fibre, un adaptateur dans la Delta et puis un adaptateur plus une carte réseau 10 Giga dans le même trou SFP plus que la Delta donc ton ordinateur et puis une fibre pour aller connecter les deux. Encore une fois tu as tous les liens dans l'article de blog ma solution à moi, la solution 3, le câble Twinax. C'est la solution donc que j'ai actuellement avec une carte réseau 10 Giga dans l'ordinateur et puis un câble Twinax donc c'est un câble tout en un qui intègre des deux côtés euh, les petits doigts métalliques donc les adaptateurs SFP Plus que tu vas pouvoir insérer directement dans ta Freebox donc là il n'y a rien à acheter et ça c'est cool et en plus celui-là a priori il chauffera pas contrairement à l'adaptateur qui te rend du RJ45 et puis bah, donc il faut quand même acheter la carte pour l'ordinateur fixe et euh, tu n'as plus qu'à insérer le câble des deux côtés. A noter que si ta Freebox Delta est très éloignée du PC unique que tu voulais équiper en 10 gigas et eh bien tu peux acheter une jarretière fibre ça ça coûte moins de 20 euros en tout cas pour celle que j'ai acheté euh, de 10 mètres. Attention aux angles droits hein, si tu veux faire suivre un mur chez toi pour aller équiper une salle un petit peu lointaine de la maison. Hein, la fibre ça n'aime pas les angles droits et c'est plutôt fragile. Est-ce que ça tabasse du speed test donc le test de débit Eh bien une fois passé le plaisir de voir péter les 1000 mégabits pour voir du 2500 en pointe certaines fois. Alors je vous rappelle qu'on là on parle uniquement de débit descendant parce qu'en débit montant on nous offre du 400 mégabits chez free hein, ce qui est extraordinaire comme débit ascendant. Euh, là par contre en débit ascendant euh, j'ai quasiment tout le temps du 350-370 donc là c'est très bien. Par contre sur le 2500 c'est vraiment quand je garde les meilleure capture d'écran que je poste sur mon Twitter mais honnêtement il m'arrive très très très souvent de faire des speed tests en dessous des 1000 et à ce moment là tu te demandes mais pourquoi tu t'es fait chier tout simplement acheter tous les équipements que je viens de te détailler ci-dessus. Surtout que pour le moment je pense pas qu'on soit grand nombre à tirer de tels débits en France donc ça va devenir un petit peu comme le réseau mobile avec de plus en plus de gens qui sont connectés euh, avec écrit 4G, 4G en haut de leur téléphone et puis quand tu fais un speed test tu vas découvrir des débits avec du 0,5 ou du 1 méga tout lent, tout pourri. Il va y avoir de plus en plus de gens connectés avec des tels débits pour bien évidemment des usages plutôt professionnels, de la sauvegarde par internet avec plusieurs terras, terras, terras qui sont à sauvegarder chaque semaine ou des échanges de données avec des données très très lourdes et même avec des équipements opérateurs qui eux sont équipés en 25, 40 ou même 100 gigabits et eh bien finalement on va se retrouver avec un véritable goulot d'étranglement de débit internet euh, qui risque un petit peu de paralyser la chose. Je t'invite à t'abonner si ce n'est pas déjà fait pour ne pas louper la prochaine vidéo sur les fonctions NAS et peut-être le pack sécurité de la Freebox Delta et puis je t'invite à me laisser un petit like et un petit commentaire pour commenter les speed tests de chez toi en fixe, en fibre ou en mobile ou pour rager sur ton crédit maison 25 ans et qu'une fois que tu as emménagé tu as découvert que tu avais qu'une offre ADSL de méga et tu payes le même prix mensuel que moi. Ciao